Bonjour à tous, je me présente Frédéric Bounour, je suis pharmacien et je travaille avec Mireille au niveau de son équipe de recherche donc INSERM 1239, je fais également partie avec Mohamed Mouskiba avec qui je travaille du centre de référence. Donc, je vais vous parler un petit peu de, de formulation, c'est-à-dire de, euh, de la conception des médicaments à partir de, de vitamine D. Ah, ah pardon. Ça, parce que, Voilà. <rire> Euh, tout d'abord, un petit peu d'histoire pour vous dire que la vitamine D, euh, enfin, les travaux ont commencé il y a relativement longtemps, puisque ça a été les propriétés euh, de l'huile de foie de morue, ont été euh, découvertes par, alors j'espère pas euh, écorcher son nom puisque c'est un Allemand, euh, Schutz, euh, a été découverte en 1824. Hmm ah <rire> Chut on me dit dans la salle. Et donc, euh, ça a été utilisé pour ses, pour ses propriétés. Donc, vous avez une petite, euh, une petite affiche là qui, qui, qui montre et qui fait la, la, la promotion de l'huile de foie de morue. Il a fallu attendre les années 1919 pour que la vitamine microsoluble soit, soit identifiée par Edward. Euh, Melandi, et c'est qu'en 1932, qu'Adolphe euh, Windows euh, isole la vitamine D et en 1934, la vitamine D3. Donc Ici, vous avez les deux vitamines, la vitamine D2 et D3, Donc ergo calciférol et le cholécalciférol qui sont très proches. Elles ne diffèrent qu'au euh, niveau d'une double liaison qui est située euh, à au niveau de la partie qui est, qui est en jaune. Alors, quand on parle de vitamine D, euh, si on reprend un petit peu euh, la nomenclature internationale, en vérité, la vitamine D, c'est un ensemble euh, de molécules. Donc, je vous ai mis, euh, alors, regardez pas, parce que je ne pense pas que ça ait grand intérêt, ici, l'ensemble des molécules qui sont classées comme vitamine D. Et donc, le terme vitamine D, euh, c'est un terme... Euh, général qui décrit tous les stéroïdes qui présentent qualitativement une activité biologique euh, qui correspond au calcidiol. Les sources de vitamine D, euh, donc, euh, elles sont essentiellement euh, apportées euh, non pas par l'alimentation, euh, comme on pourrait le, le penser, mais surtout par euh, synthèse endogène. Les apports alimentaires, ça représente 10 des apports de vitamine D. Donc, ça reste quelque chose qui est quand même marginal par rapport à la synthèse endogène qui représente 90 des apports. Euh, je vous ai mis aussi les, les taux de conversion euh, entre les unités et les minigrammes pour, afin que vous représentiez ce que représentent les apports. Souvent, euh, si on prend des emplois. Pardon. Euh, ce, ce, souvent, quand on regarde les ampoules, par exemple, du V-dose à, à 100 000 unités, on pourrait s'attendre à une quantité importante de vitamine D. Et absolument pas, elles contiennent 2,5 mg seulement, ce qui représente les 100 000 unités. Vous avez deux vitamines D qui sont euh, très, très utilisées. Et vous avez la colécalciférole et l'ergocalciférole. Et en vérité, elles diffèrent effectivement par une double liaison, mais elles diffèrent également par leur origine. Le calciférole a une origine animale, alors que l'ergocalciférol est d'origine fongique. Donc les champignons sont aussi un apport de vitamine D, surtout s'ils ont été exposés aux UV et à la lumière. Euh, pour reprendre un petit peu le, le, le métabolisme de, de, de la vitamine D, euh, je vais vous exposer après toute la partie on va dire photosynthèse. Euh, donc on va surtout regarder la fin euh, du, du graphique. Euh, donc vous avez euh, dire, deux sources, comme je vous disais, de, de vitamine D. Vous avez la synthèse cutanée et l'alimentation. Donc la vitamine D, c'est une molécule ou des molécules qui sont fortement euh, liposolubles. Et donc, vous avez un stockage important au niveau du tissu adipeux. Mireille Castanet parlait effectivement euh, des personnes qui, qui ont une IMC euh, importante et je pense qu'un des mécanismes qui explique les besoins de vitamine D supplémentaires est lié à un captage par les tissus adipeux et une plus faible disponibilité euh, pour le foie. Euh, au niveau du foie, comme... Je que vous le savez, vous avez une première hydroxylation euh, qui va être suivie d'une deuxième hydroxylation euh, au niveau du rein euh, pour obtenir la forme active qui doit être hydroxylée en 1 et en 25. La voie de dégradation, euh, ça va être une oxydation qui va être réalisée par les cytochromes. Et là encore, Mireille a souligné, le fait que quand on utilisait des inducteurs enzymatiques, on devait augmenter les apports de vitamine D, euh, tout simplement parce qu'on augmente la dégradation de la vitamine D par cette cytochrome. Maintenant, la synthèse cutanée, euh, ou plutôt photosynthèse cutanée. Euh, tout d'abord, c'est un mécanisme euh, qui est entièrement physique. Il n'y a pas d'intervention euh, d'enzyme. C'est quelque chose qui pourrait se produire euh, si on met de, euh, de, du DHC, c'est-à-dire du dihydrocholestérol, euh, si on l'expose aux UV et à température. Naturellement, ça évoluera vers euh, de, euh, une synthèse d'ergocalciférol. La première étape, ça va être une photoconversion de ce dérivé du cholestérol qui va être induite par les UV. Attention, il faut des uv B avec une longueur d'onde entre 280 et 315. Si vous allez sur des radiations qui sont plutôt UVA, c'est-à-dire avec des, des, des longueurs d'onde plus courtes, ça sera, ça sera péjoratif, ça sera contre-productif. Et donc, ces UV vont entraîner un clivage au niveau euh, du dérivé du cholestérol et une ouverture de la liaison euh, C9-C10. Euh, cependant, ce dérivé reste encore photosensible. Et donc, si vous avez une exposition trop longue euh, aux radiations euh, UV, vous allez euh, continuer à faire euh, du clivage et du remodelage. C'est-à-dire que l'exposition solaire est bénéfique, une exposition solaire trop importante, Inactive la vitamine D qui aura été, euh, enfin la pré-vitamine D qui aura été synthétisée. Euh, cette molécule, euh, dire, euh, doit encore subir une isomérisation thermique. Là encore, c'est un équilibre physico-chimique entre deux conformations qui sont possibles, et cette euh, euh, isomérisation est, est euh, simplement conduite par la température. La température idéale pour cette isomérisation est 37 degrés. Ici, vous avez, c'est un article qui est assez ancien, parce que c'est des travaux qui remontent à plus de 40 ans, où ils ont étudié cette isomérisation en fonction de la température et on s'aperçoit qu'à 0 degré, vous n'avez quasiment pas d'isomérisation, alors que qu'à 37, elle est importante. Et 25 elle est intermédiaire c'est quelque chose qui met du temps à se produire vous avez un, un, un délai de trois jours dans des conditions physiologiques elle est accélérée tout simplement parce que vous avez une affinité de l'ergocalciférol pour l'alpha globuline plasmatique et donc vous avez un espèce de déplacement de l'équilibre qui est qui oriente l'équilibre vers la synthèse de l'ergocalcifère. Les facteurs qui influencent cette synthèse cutanée, Mireille a commencé à les évoquer. Vous avez d'abord la mélanine qui ralentit effectivement la conversion du dérivé du cholestérol, du DHC, vers la prévitamine D3. Vous avez... Bien entendu, la localisation géographique. Les tropiques, vous avez une augmentation de l'exposition aux UV. Vous avez également l'angle de pénétration de la lumière. C'est-à-dire qu'entre une exposition en pleine journée ou une exposition le soir avec un soleil déclinant, vous n'avez pas la même quantité d'UVB. Pareil entre l'hiver et l'été. L'été est beaucoup plus favorable à la photosynthèse, alors que l'hiver, vous avez une quantité d'UV qui, qui est moindre. Après, comme je le soulignais, vous avez le temps d'exposition également qui est très défavorable, enfin qui est favorable s'il est court et défavorable s'il est long. Euh, ici, vous avez un tableau euh, qui reprend euh, en fonction euh, des types de peau. Donc, le type 3, c'est une peau claire, un type 5, c'est une peau foncée avec des zones géographiques qui sont différentes, avec euh, l'Équateur et euh, Boston, et le temps euh, d'exposition euh, qui, euh, qui, euh, qui est conseillé. Avec Pardon. Juste 30 secondes, on fait une intervention technique. On installe des haut-parleurs dans la salle. Ah. C'est peut-être moi qu'il faut qu'il me rapproche du. Non, c'est le c'est le réseau. Je... oui, je vais essayer de me, me, me rapprocher. Euh, donc, tout, tout ça pour dire que, euh, effectivement, quand on est sur une, une zone de forte exposition aux UV, il faudra un temps plus court et ce temps devrait être plus long si euh, la personne a une peau pigmentée. Ici, je vous ai listé l'ensemble euh, des molécules qui sont euh, disponibles actuellement sur, euh, sur le marché français. Donc, je pense que vous, vous, vous les connaissez, vous connaissez ces euh, molécules et ses spécialités. Vous avez l'ergocalciférol avec le stérogile, le colecalciférol stérogil, avec l'huile et le zymadé, le calcifédiol avec, avec le hydrogile, l'alpha-calcidiol avec le 1-alpha et le calcitriol avec le rocaltrol. Euh, si on regarde un petit peu tout. Euh, les données de pharmacocinétique, on s'aperçoit que l'ergocalciférol et collé calciférol sont des molécules qui ont des temps de demi-vie qui sont relativement longs, puisqu'on s'aperçoit que le temps de demi-vie se situe entre 15 et 40 jours. Et si on va vers les dérivés qui sont hydroxylés, on a une augmentation de l'hydrophilie qui est limitée, mais qui qui permet d'avoir des molécules qui sont moins lipophiles. Et là, vous avez des temps de demi-vie qui sont relativement plus courts, avec le calcifédiol qui se situe aux alentours de 20 jours, et lalpha le, le, calcidiol et le calcitriol qui ont des temps de demi-vie qui se situent autour de la journée ou de quelques heures. Quand je parle de l'hypophilie, la solubilité de l'ergocalciférol c'est du nanogramme par ml, alors que le calcitriol, on va sur du microgramme par ml. L'absorption de la vitamine D. Donc, la vitamine D2 et D3 sont des molécules qui sont fortement lipophiles. Qui sont généralement associés ou qui vont s'associer dans le bol alimentaire avec des graisses, et donc vous avez besoin de former ce qui s'appelle des micelles. Donc c'est des micro gouttelettes de, de lipides qui sont pris en charge par les selles biliaires, et ces micro toutes petites gouttelettes vont être après absorbées au niveau de l'intestin grêle proximal. Et donc, Il y a absolument nécessaire d'avoir ces sels biliaires pour l'absorption de, de la vitamine D. Les propriétés physico-chimiques, comme je vous disais, l'ergocalciférol et le colecalciférol sont deux molécules qui sont fortement lipophiles, qui sont de véritables cailloux, puisque c'est des molécules qui ne sont absolument pas solubles dans l'eau. On parle de nanogrammes par ml c'est quasiment insoluble, c'est des molécules qui se présentent sous forme de, de poudre, qui se dissolvent très très bien dans, dans les solvants organiques type éthanol ou dans, dans les graisses, et c'est des molécules aussi qui sont, qui sont instables, et on y reviendra. Donc l'instabilité de ces molécules, comme on l'a vu, vous prenez... Euh, du, du DHC et naturellement, il évolue si vous l'exposez au soleil et à la température vers l'ergocalciférol. Donc, c'est des molécules qui sont naturellement instables et qui vont être soumises à euh, une isomérisation thermique, à de l'oxydation et de la photoconversion. Donc, il y a une difficulté euh, galénique à formuler des systèmes qui soient stables. Euh, et qui se tiennent dans le temps. Ici, je vous ai repris des données d'une étude qui avait été conduite aussi il y a quelques années, puisqu'elle a quasiment 40 ans. Euh, C'est une étude de stabilité en, en conditions ICH, donc ça correspond à des, des conditions standardisées euh, qui évolue, euh, qui, qui évalue, pardon. La, la stabilité de, de la molécule. Et si on reprend par exemple l'ergocalciférol euh, dans des conditions euh, d'humidité, on s'aperçoit euh, qu'à euh, 25 degrés, à 85% d'humidité, au bout de 56 jours, il vous reste à peu près 80. Euh, 18% de, de la dose alors que si vous allez vers le colé qui est un petit peu plus stable vous avez au bout de deux mois que 88% de la dose qui, qui reste sur les standards industriels ce qui est autorisé c'est 5% Donc déjà ici si vous prenez ce système là avec ce taux d'humidité là Gardez votre poudre, ce n'est pas stable. Au bout de deux mois, euh, ça ne correspond plus aux standards qualité euh, de l'industrie pharmaceutique. Donc, il y a nécessité euh, de développer des, des, des systèmes euh, pour stabiliser la molécule. Euh, toujours dans les études de stabilité, euh, il, y a effectivement, il y a aussi un autre paramètre qui va être euh, le contenant puisque vous avez des interactions qui sont en contenu Et donc le fait d'utiliser euh, une ampoule verte, ce n'est pas utiliser un mystère ce n'est pas du tout la même chose. Et euh, vous avez des interactions, c'est-à-dire que le support peut euh, absorber de l'oxygène et favoriser une oxydation. Euh, il peut contenir euh, des traces euh, de métaux lourds et aussi favoriser certaines, cette, certaines réactions. Et donc, quand on est avec des molécules qui sont particulièrement sensibles, euh, il est important d'étudier euh, ces interactions. Euh, ça a été conduit et euh, les, le système le plus favorable euh, est les systèmes plastiques. Alors, c'est quelque chose qui est assez surprenant. M'a même surpris quand, quand, quand j'ai trouvé ces, ces résultats, euh, puisque euh, généralement les molécules instables on tend plutôt euh, vers le verre qui correspond au système euh, qu'on retrouve avec les, les, les ampoules buvables euh, du V-dose. Euh, par contre, on a aussi euh, les petits flacons euh, plastiques. Euh, voilà. donc, je pense que euh, tous ces systèmes sont, sont utilisables, mais les études, les études contenant contenu doivent être absolument euh, réalisées. Euh, donc, la classification biopharmaceutique des principes actifs. Euh, c'est quelque chose qui, permet de, qui met les principes actifs, enfin qui les classe en quatre catégories en fonction de si c'est une molécule qui est soluble ou pas et est-ce que c'est une molécule qui est bien absorbée ou pas. Euh, donc Les systèmes les plus faciles à développer euh, sur le plan pharmaceutique, c'est les systèmes solubles. Euh, Qu'on aille euh, une absorption importante ou pas, c'est les systèmes développe le plus facilement. Après, le système qui est un petit peu plus euh, compliqué, c'est des systèmes euh, avec une solubilité qui, qui est faible, mais avec une forte perméabilité. Et ça, c'est le cas de la vitamine D. Et les systèmes les plus complexes, euh, ça va être euh, faible solubilité et une faible perméabilité. Euh, et à titre d'exemple, on pourra citer euh, la cytosporine, qui rentrent dans cette catégorie et là vous avez généralement des variations interindividuelles qui sont importantes et il suffit de rajouter une molécule qui a marge thérapeutique et croûte. et là euh, comment dire, on est obligé de passer par des dosages. Donc les formes galéniques disponibles, euh, donc elles se résument euh, on va dire à Quatre, quatre formes. Vous avez tous les systèmes qui vont être buvables, qui vont être soit présentés sous forme d'ampoule ou de flacon en goutte. Vous allez avoir des solutions injectables, des capsules molles, euh, et ça représente les, les quatre systèmes euh, que vous allez retrouver. Et donc, on va, euh, on va revenir dessus pour voir un petit peu comment, comment ils ont été euh, développés et quelles sont les compositions excipiendaires. Si on commence par les formes liquides orales, qui sont les formes bien entendu les plus adaptées chez le nouveau-né et chez les enfants en bas âge, je rappelle que les formes type comprimé, gélule, capsule molles sont utilisables à partir de l'âge de 6 ans. Et donc, ces systèmes liquides oraux sont indispensables chez les patients plus jeunes. Ils permettent également une adaptation euh, de, de la dose. Et donc, euh, on, on discutait un petit peu avant de, de, de la valeur de, de la goutte. Et euh, justement, c'est intéressant de disposer ces, ces systèmes d'ajustement à la goutte pour essayer d'aller sur la dose adaptée euh, au patient. Donc, la, en, la définition de la solution, c'est une préparation euh, liquide qui est obtenu par dissolution du ou des principes actifs dans l'eau ou dans d'autres solvants ou un mélange de solvants. Euh, L'intérêt de ces systèmes-là, c'est euh, d'avoir un temps d'absorption euh, qui est plus court par rapport à une forme sèche, euh, même si euh, c'est quelque chose qui est moins intéressant pour, pour la vitamine D. Euh, cependant, ils il présentent un certain nombre de, de limites. Euh, ça va être euh, le principe actif doit être soluble dans le solvant. Voilà, sinon, c'est une suspension et ça génère d'autres problèmes. Et puis, euh, c'est quelque chose qu'on soulignait tout à l'heure avec euh, le calcidose, qui est euh, les caractéristiques organolétiques doivent être agréables, notamment chez l'enfant, pour éviter euh, un refus euh, de la prise de la dose. Donc là encore, c'est des éléments qui peuvent être travaillés. Euh, le terme consacré, c'est la palabilité du système euh, et donc, est, euh, il est tout à fait possible d'utiliser de, euh, soit des agents masquants, euh, soit faire un pelliculage d'une forme, euh, forme solide pour, euh, pour masquer l'arôme. Il y a énormément de, de moyens galéniques pour euh, travailler ces aspects. Sur les formes liquides orales, euh, vous avez différentes spécialités. Vous avez retrouvé le, le stérogile, donc c'est l'ergocalciférol, euh, Et donc, eux, ils ont euh, solubilisé la vitamine D euh, dans de l'éthanol. Euh, pour améliorer sa stabilité, euh, les ampoules euh, fortement dosées euh, sont stabilisées euh, par de l'azote. Le flacon compte goutte, on se retrouve également avec un apport d'éthanol. Ils ont été obligés de rajouter un antioxydant qui est de l'hydroquinone. Sur les autres formulations, si vous allez sur l'UV-dose, là, ils ont choisi de développer un système où ils ont solubilisé la vitamine D dans des glycérides dans, dans, dans des dérivés huileux et ils ont également travaillé sur euh, le goût puisqu'ils ont rajouté de la saccharine euh, qui est un édulcorant pour euh, donner un petit goût sucré et ils ont rajouté euh, un petit goût au citron. Euh, la vitamine D, euh, eux aussi sont passés par un système euh, de solubilisation dans l'huile. Euh, le goût est un petit peu différent puisque eux, ils ont choisi plutôt un goût orange et ils ont rajouté de la vitamine E pour stabiliser la vitamine D. On parlait tout à l'heure euh, de l'adrigile. Euh, ils sont aussi passés par une solubilisation euh, dans des, des corps gras euh, sur lesquels ils ont rajouté un antioxydant qui est le hydrotoluène qui est un antioxydant qui est hyposoluble, de l'acide sorbique qui, lui, est utilisé comme agent de conservation plus antimicrobien, et vous avez également un arôme citron qui a été mis. Le le calcifédiol, eux, ils ont choisi de solubiliser la vitamine D dans un solvant, euh, Ce n'est pas de l'éthanol, c'est du propylène glycol. Euh, c'est quelque chose qui est euh, hydrophile, euh, qui, permet, enfin, qui a permis de solubiliser euh, l'ergocalcifétiol. Si on va vers les dérivés qui sont plus hydrosolubles de la vitamine D, comme l'alpha-calcidiol, eux, ils sont passés sur une, euh, sur, euh, une solution aqueuse. Euh, la solution aqueuse euh, amène un certain nombre de contraintes. Euh, cette solution aqueuse, euh, ils ont été obligés de rajouter un conservateur antimicrobien, donc il y a un parabène qui est à l'intérieur. Et puis, euh, ils ont rajouté euh, de l'alcool pour améliorer la solubilité, qui contribue aussi à la conservation antimicrobienne. Et vous avez un, un tampon qui a été fait avec de l'acide citrique, et ils ont rajouté euh, également du, du, du sorbitol. Cette solution doit être absolument conservée au réfrigérateur à l'abri de la lumière. Il y a également des systèmes a également capsules des systèmes molles. C'est des, des systèmes. Vous avez une petite photo ici. C'est généralement des, des, des petites euh, capsules qui sont euh, euh, brillantes parce qu'elles contiennent toujours de, de l'huile. Les capsules molles se définissent comme des préparations solides pour situer d'une enveloppe molle de forme et de capacité variable comptant généralement une dose unitaire de principe actif. L'enveloppe, euh, comme les, les capsules dures, c'est-à-dire les gélules, est composée de gélatine. Sur lesquelles on ajoute d'autres substances qui sont euh, des plastifiants. Euh, euh, si vous prenez une, une gélule, elle est assez dure. Et quand vous faites des capsules molles, il faut que ça soit plus plastique. Donc on rajoute euh, du glycérol pour euh, amener cette propriété. Euh, cette, forme, euh, cette forme galénique n'est pas adaptée aux enfants de, de moins de 6 ans parce qu'elle nécessite une bonne déglutition. Alors, comment c'est fabriqué C'est un, une forme galénique qui est assez, assez complexe et qui est un petit peu plus difficile à fabriquer que, que des gélules. Vous avez ici une photo d'une machine qui, qui permet de, de les fabriquer avec le schéma de fonctionnement qui se trouve ici. Vous avez besoin de, de solutions concentrées de, de gélatine et euh, également une solution euh, huileuse qui contient le principe actif. Donc, vous avez deux rouleaux sur lesquels est déposée la solution concentrée de gélatine, qui est chauffée, et donc ça devient quelque chose, ça fait évaporer l'eau, et ça devient quelque chose qui, qui devient solide. Ces deux rouleaux, euh, ces deux films sont apportés vers euh, deux mâchoires qui est équipées d'un injecteur, qui va injecter une dose d'huile au niveau des deux rouages qui vont former pardon on a arrêté le deuxième micro donc Je, je, je disais qu'il y avait un injecteur qui allait injecter une solution huileuse euh, au niveau de deux mâchoires su, qui, qui prennent euh, les, les deux films et qui ferment la capsule. La capsule, euh, la capsule donc, va être formée au niveau de, de ces roues dentées. Elle reste encore fragile puisqu'elle doit être encore séchée pour euh, renforcer la, la dureté euh, de, de la capsule, de l'enveloppe. Donc, vous avez un certain nombre de, de capsules euh, molles qui sont, qui sont disponibles. Sur le collé vous avez le kypose, euh, qui est dosé à 100 000 unités. Donc, euh, la formulation est relativement simple, puisqu'on dissout le collé dans de l'huile de maïs. Et puis, vous avez euh, l'1-alpha euh, et le rocaltrol, Là, vous avez des formulations qui sont également à base d'huile et qui incluent un antioxydant. Vous avez également de disponible des solutions injectables. Donc, je dirais que la définition de solution injectable, c'est une préparation stérile destinée à être injectée dans le corps humain. Euh, elles nécessitent ou peuvent nécessiter l'emploi d'un certain nombre d'excipients euh, pour assurer l'isotonie, ajuster le pH, augmenter la solubilité, permettre la conservation du PA et éventuellement également euh, présenter une action antimicrobienne. Elles sont conditionnées dans des récipients adaptés et les solutions stériles sont préparées par mise en solution du PA, soit dans de l'eau, soit dans un liquide stérile non aqueux ou un mélange des deux. Les solutions injectables présentent obligatoirement, en plus de la stérilité, une autre propriété qui est la limpidité, ce qui explique que les conditionnements qui sont utilisés pour les préparations injectables, sont transparents dans la mesure du possible pour que l'infirmière puisse vérifier l'absence de particules, si c'est possible. Vous avez en, en, en préparation parentérale l'alpha alpha. Là encore, c'est une formulation. Euh, qui, qui a été faite dans de l'eau, puisque c'est un, un, un principe actif qui est euh, plus hydrophile. Euh, et cette formulation, vous avez rajout, de rajouter dedans un tampon citrate. Euh, comme, elle était, euh, comme le solvant est de l'eau, euh, ça, ça apporte une contrainte au niveau de la stabilité, puisque cette solution devrait être conservée impérativement au réfrigérateur à 2 et à plus 8 degrés, et bien entendu, euh, protégé de la lumière. Dans le laboratoire de, de, de pharmacie galénique, euh, qui, qui est rattaché à l'équipe INSERM euh, 1239, euh, on a... Euh, Travailler sur, on a commencé à travailler sur, sur la vitamine D et je vais juste vous montrer quelques, quelques résultats préliminaires. Et donc, on, on maîtrise, et Mohamed Skiba est un grand spécialiste des technologies cyclodextrine, qui a un excipient particulier qui permet de complexer les principes actifs. Euh, donc les complexés dans quoi euh, Dans des cages moléculaires qui sont composées d'oligosaccharides cycliques qui ont été obtenus par hydrolyse euh, enzymatique euh, de l'anidon. Euh, ces cages moléculaires euh, sont des formes d'entonnoir dont l'intérieur est lipophile et l'extérieur hydrophile. L'utilisation de ces produits-là permet euh, en faisant entrer le principe actif à l'intérieur de la cyclo, euh, de rendre soluble euh, des produits qui ne l'étaient pas et euh, de stabiliser des produits euh, qui étaient instables. Et donc on a commencé euh, à faire des, des, des essais préliminaires, notamment un, un essai de, de dissolution euh, qui a été conduit euh, en ayant complexé le collet calciférol, dans de la cyclodextrine qu'on a mis ensuite dans des gélules. Et on a fait un essai de dissolution qui permet de caractériser la libération du, du principe actif, donc là en l'occurrence du complexe, mais également de sa forme pharmaceutique, donc de, de la gélule. Donc l'essai de dissolution, vous avez la machine qui est représentée juste ici, euh, permet de mimer les conditions physiologiques qu'on retrouve au niveau du tube digestif et d'étudier la possibilité de l'absorption en partant du postulat que ce qui est euh, libéré est absorbé. Comme c'est une classe 2, euh, on peut, euh, et qu'il n'y a pas de problème d'absorption, euh, les essais de dissolution sont, sont un bon modèle. Et donc, quand on a réalisé ce, ce premier essai de dissolution, euh, on a pu euh, montrer qu'il y avait euh, une libération euh, qui était importante euh, puisqu'on avait quasiment euh, une libération flash euh, de 40 et puis ça montait progressivement à 60 à 70 d'absorption de la dose. Les dosages ont été réalisés en, en, en HPLC. Euh, et donc, euh, la, la forme gélule peut être une forme intéressante en alternative aux capsules molles, tout simplement parce que elles sont plus simples à fabriquer et euh, on évite également euh, les problèmes organoleptiques euh, liés à une odeur ou un goût désagréable euh, de manière beaucoup plus simple que euh, d'ajouter un, un, un, un arôme voilà, juste pour conclure, je vais vous remercier pour votre attention et une petite image un peu humoristique sur le travail des galénistes.